Bon, et la joie bon pardonnez, allez-y maintenant eh la joie dans le seigneur eh voilà. la joie dans le seigneur j'y dis les vous êtes bon allez danser pour aller à ta place maintenant allez à votre place voilà va à ta place s'il te plaît eh la joie le puis tu t'en vas voilà dans tu danses va-t'y voilà tu t'en vas maintenant la place à ta place la place à ta place, à ta place à ta place, à ta place, acclamé, à ta place, à ta place, à ta place, à ta place, à ça classe là joie hein? yeah, là -bon. bah, joie Gérard, je pense qu'on va appeler le nouveau venu hein on va appeler le nouveau venu hein? ah. <fact putting them> maintenant oh. bon <vivor> <laughs> Hey, on doit libérer la cathédrale. Hein? Hey, on va à la maison. Hein? On va libérer la cathédrale. Hein? Voilà. Bon, restez à vos places en même temps. Hein? Tout ça, c'est le prolongement de l'adoration. Et joie Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver à adoration matinale pour la première fois? Elles peuvent s'avancer voilà. Toutes les personnes nouvelles peuvent s'avancer rapidement. Les personnes nouvelles peuvent s'avancer rapidement, vous restez au bas. Voilà, on va enchaîner en même temps. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Toutes les personnes nouvelles. <rire> Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Soyez les bienvenus. Venez Cette adoration matinale. et Alléluia. qui qui Alléluia. leur anniversaire. voilà on va vous bénir, vous tous. d'anniversaire, ceux qui viennent d'arriver pour la première fois. Voilà. Ceux qui viennent d'arriver pour la première fois, j'espère qu'on ne vous a pas contaminé avec l'onction. Hein. Voilà, pendant qu'on vous bénit, vous retournez chez vous, à vos places, voilà. Voilà. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché. Voilà, pendant qu'on vous bénit, vous retournez à vos places. Soit elle est bienvenue, soyez bienvenue, gardez soit mains, merci. bien mains, Merci Merci mains, gardez vos mains, gardez vos mains, gardez à sa place vos mains, gardez vos mains, voilà, on retourne à sa place, merci beaucoup. Quoi, voilà. fétiche? Je vais le retrouver. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. lui j'ai trouvé, voilà, on retourne à sa place, merci beaucoup. Merci beaucoup, vous l'affirmez, il n'y a personne. Voilà, vous recevez, vous repartez à vos places, s'il vous plaît et les bienvenus, adoration matinale, merci toutes les nouvelles personnes Joyeux anniversaire, de oh. merci, l été, l été, l été. merci allez, Joyeux vos joyeux Merci, vous pouvez repartir de vous Merci l été, l été, merci les examens et concours examens et concours et Gérard c'est quoi tu as fait encore faut pas libérer les choses comme ça tous ceux qui vont toucher vos noms alléluia ils vont voir l'un inscrit inscrit sur le tableau des amis. oh le goût de ça Hey, hey, hey. oh, oh. bon. C'est tout adoration matinale. Tout le monde a passé comme vous. Bon. Comme on ne peut pas vous bénir vous tous, c'est une bénédiction commune. Levez les mains vers le Seigneur de qui vient tout réconfort. Nous prions le Seigneur afin que lui-même qui vous a localisé depuis le sein de votre mère, vous tous qui portez des dossiers, vous tous qui avez passé de concours, je prie afin que la lumière se fasse juste dans vos résultats. Je prie afin que le nom soit inscrit dans le livre de vie. Alléluia Que Dieu vous bénisse au nom du Père. Et du fils et du saint-esprit est ce qu'on peut prier des cris de victoire au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus alléluia après maintenant de partir à sa place grâce à dieu Je vous remercie. Voilà. De là où vous êtes, vous soulevez vos objets de piété. L'eau que vous avez apportée, nous allons les bénir maintenant. Et puis nous allons vous donner la bénédiction finale. On va demander au Père, au confrère de bénir cette eau et ces objets de piété que vous avez apportés. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur. Dieu bénir cette eau. Tu nous l'as donnée pour qu'elle soit pour nous sous de vie. Que par cette eau, les forces vivissales soient proclamées. Que les forces du mal soient écartées. Et que tous ces objets de piété, là où tes enfants en feront usage, les aident à pouvoir s'élever jusqu'au plus haut dans les cieux. Et que leur intentions puissent être exaucée, car tu es Dieu qui vit et règne pour des siècles, des siècles. Voilà, on va retourner à nos places et nous allons, s'il n'y a pas d'autres informations, recevoir la bénédiction solennelle avec le Saint Sacrément. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour ce que vous ferez pour votre Église. Merci pour Saint Jean-Baptiste d'avoir vos quartiers. Merci pour tout. Écoutez les remerciements, quelques informations, et puis nous allons prendre les dates pour les prochaines rencontres. Bien-aimé, tandis que tu retournes à ta place, sois plus attentif aux informations. Tout d'abord, nous exprimons nos remerciements au Révérend Père, un dimanche curé de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, au responsable spirituel de la Fraternité Adoration Matinale, le Révérend Père Augustin Obrou. Nous remercions tous les pères intervenants de ce jour, particulièrement le Père Kimou Marius pour son enseignement, ainsi que le Père Arnaud José pour la célébration et tous les pères qu'on Nous remercions aussi les bergers qui se sont succédés aujourd'hui ici le berger Stanislas de la Communauté du Bon Berger, le berger Jean-Marie et vos serviteurs berger Jérôme, nous disons merci à tous les chantres, merci à la chorale pour la belle célébration, merci à tous les donateurs qui soutiennent la Fraternité Adoration Matinale, merci pour vos offrandes de toutes parts, et de toutes sortes. Les prochains rendez-vous. Date à retenir pour la prochaine adoration ici même à la cathédrale. Le samedi 30 juillet 2022. La prochaine adoration matinale ici même à la cathédrale, c'est pour le samedi 30 juillet 2022. Adoration matinale à Benoît, précisément à Yahoo. C'est pour le samedi 9 juillet 2022. À la paroisse Saint-André de Yahoo, c'est pour le samedi 9 juillet 2022. Quelques dates à noter. La première, c'est le 6 août 2022. L'agapé de l'adoration matinale. Le 6 août 2022. La nuit d'adoration. Pour le 9 septembre, le 9 septembre, c'est la nuit d'adoration. Voici les informations et les dates à retenir pour les prochains rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, je tenais à vous dire aussi un grand merci pour euh, le Père euh, Conan Marus qui est arrivé depuis ce matin et qui a son livre qui est en vente, « Comment faire de mon offrande une bénédiction ?» C'est à 2000 francs à la table de presse. Il faut toujours garder des souvenirs, des lieux de prière. Et aussi soutenons la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Abobo. Ils ont besoin, car au cours de la messe, quand il pleut, l'eau rentre directement et tombe dans l'église. Et ça ne peut pas beau à voir. Bien-aimés, nous sommes au plateau, dans le centre des affaires, Dieu nous bénit ici avec l'or et l'argent. Donc pensons aux autres quartiers qui n'ont pas reçu cela et que Dieu bénisse romain. mains. Alors l'agapé, ce serait pour le 6 août. Les tickets finissent bientôt et je serai à l'heure parce que je vais veiller surtout. Cette année, je prie qu'il n'y ait pas de blessures intérieures parce que les Africains, l'homme noir, on se connaît devant la nourriture. Mais je vous assure que ceux qui vont tomber en trans devant manger. Ceux qui voient manger et qui perdent connaissance, qui perdent qualité, je vais vous gérer sur le terrain. Je vous donne votre 5 On vous accompagne, on vous laisse au goudron. Est-ce qu'il y pas parlé mal à quelqu'un? C'est le lieu des enfants de Dieu. Donc, ce jour-là, c'est un poulet par personne. Déjà là, je suis en train de commander 2 poulets. C'est ton jamais. Donc... Euh, ce serait un poulet par personne. Et s'il y a des gens qui ont des services traiteurs, qui veulent nous aider dans les distributions, services traiteurs, vous êtes priés de bien vouloir vous présenter parce que vous allez nous aider à distribuer la nourriture. Dès qu'on descend, on mange du matin jusqu'au soir. Et je tenais aussi à remercier les sponsors. Que Dieu les bénisse Qu'ils continuent d'avancer dans la gloire et dans les milliards parce que nous avons l'onction de la prière et Dieu se tournera vers eux. Et le 6 septembre, ça serait le concert géant. Parce, non, le 9 le 9 septembre, le mois des anges, 9e mois. Alors, ça serait ici un grand podium. Vraiment, je vous laisse deviner. Vous allez gérer avec Marie-Ève. Alors, je voudrais à la suite de Papa Gérard dire... Que tous les chantres qui voudraient s'inscrire, l'inscription est encore possible jusqu'au 9 juillet. Alors le numéro de téléphone qu'il faudrait appeler ou alors euh, auquel il faudrait envoyer des messages pour vous inscrire, c'est 07 07 36 45 52. Je reprends 07 07 36 45 52. 52, rendez-vous donc le 9 septembre ici même à la cathédrale Saint-Paul du plateau à partir de 19h00 pour rendre toute la gloire à celui qui nous a donné le souffle de vie alors nous avons retrouvé euh, des objets toute personne qui a perdu son jacket est priée de se rapprocher de l'équipe également une paire de lunettes faudrait vous rapprocher de l'équipe on a aussi euh, retrouvé une chaîne, une médaille en or. Faudrait vous rapprocher donc de l'équipe. Merci, que Dieu nous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour la bénédiction solennelle. Nous allons nous disposer à accueillir une fois de plus cette grâce. On va faire silence autour de nous, en nous, et recevoir cette grâce qui nous vient de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ Bonne soirée, bon retour chez vous, sains et saufs, et rendez-vous le 30 juillet prochain. Que la gloire de Dieu vous poursuive au nom de Jésus-Christ.